Comment chanter avec de la nuance On en a déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est la deuxième partie, c'est la suite. Alors si tu n'as pas regardé euh, la première vidéo, eh bien, je t'invite à aller la rechercher sur cette chaîne YouTube puisque là, on va parler de la suite. Donc autant que tu suivres la première et puis si tu l'as déjà vu, eh bien, on en parle tout de suite et on continue. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, je t'accompagne pour euh, aider à, à bien développer ta voix pour bien chanter et pour bien gérer ta voix au quotidien. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu peux cliquer sur la petite cloche sur le côté, ça te permettra eh d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, de nouveaux conseils, de nouvelles astuces et euh, surtout lorsque je suis connecté en direct sur cette chaîne puisque tu pourras ainsi me poser tes questions directement. Ça me fera un grand plaisir d'y répondre à l'image. Alors, les nuances, on en avait parlé, je t'ai expliqué que c'est vraiment nécessaire euh, parce qu'une fois que tu chantes juste, une fois que voilà, tu chantes bien en rythme, ça c'est une chose, mais euh, la musique, ce sont surtout des nuances parce que euh, c'est un petit peu comme la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et quand tu chantes, tu vas devoir chanter plus fort, devoir chanter moins fort. Et ça va être vraiment des éléments qui vont participer à ton interprétation. Hein, C'est-à-dire que quand vraiment tu vas vouloir être plus présent, avoir plus de force, plus de dynamisme, tu vas chanter plus fort. Et lorsque tu vas vouloir au contraire être plus doux, plus dans la confidence, eh bien, euh, là tu vas euh, réduire le son de ta voix. Alors encore faut-il pouvoir le faire sur n'importe quelle note puisque quand on chante eh bien, en fonction du texte, peut-être qu'on va devoir euh, chanter fort à certaines parties de la chanson et au contraire réduire très rapidement le volume sur d'autres. Donc, si tu veux t'exercer à cela et c'est dans la suite de la précédente vidéo, je te propose un nouvel exercice aujourd'hui. Alors, euh, si tu penses que cet exercice-là que je vais te donner peut intéresser euh, tes amis qui chantent eux aussi, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Voilà, ça leur rendra un, un grand service. Alors, l'exercice que je te propose aujourd'hui, eh c'est tout simplement de t'entraîner sur les différentes voyelles sur une note. Alors, on va prendre une note qui est confortable et on va s'amuser à jouer avec le volume. C'est-à-dire que je vais partir d'une note très très faible, je vais tout d'un coup augmenter le volume, puis je vais réduire le volume et je vais essayer de toujours garder la même note et la même voyelle. Alors si par exemple, je le fais sur un O, allons-y. Là, toi, je suis parti pas fort du tout. J'augmente et je redescends. On le refait encore une fois. Ok, maintenant, ça, je vais pouvoir le faire sur une de voyelle parce que quand je chante, je ne sais pas sur quelle partie du texte je vais devoir baisser ou augmenter le volume. Donc, il faut que je sache le faire sur toutes les voyelles. Et ce n'est pas aussi facile en fonction des voyelles. Essayons par exemple sur le E. Donc voilà un autre exemple. Et pour poursuivre l'exercice, tu peux t'amuser à le faire sur différentes hauteurs. Si je prends par exemple euh, eh bien, toujours mon E, je vais le faire plus aigu par exemple. Et... Ou plus grave. Et... entraîner comme ça en mixant les différentes voyelles à différentes hauteurs de notes et ça ça va me permettre d'avoir beaucoup d'agilité dans ma voix et de pouvoir jouer avec le volume comme je le souhaite ensuite dans les chansons que je vais pouvoir interpréter alors je te remercie d'avoir suivi cette vidéo euh, des conseils comme ceci moi j'en donne quasiment tous les jours aux membres de mon cercle privé alors euh, ce sont des chanteuses et des chanteurs qui sont passionnés par la voix et euh, qui ont accès en fait à, à mes conseils euh, régulièrement directement dans leur boîte mail. Alors, tu peux encore rejoindre ce cercle privé gratuitement pour le moment en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. En cliquant dessus, tu verras apparaître une fenêtre. Tu peux laisser ton prénom que je sache à qui j'ai affaire et un, un, une adresse mail. Et ça me permettra moi dès demain de t'envoyer eh mes meilleurs conseils pour te partager au quotidien des astuces pour développer ta voix et être de plus en plus à l'aise euh, quand tu chantes. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao